un homme unique en son genre, il n'avait jamais péché pas une seule fois il vainque pour sa mission oui seulement pour sa mission Quand tu y eut achevé Son sang a coulé Son sang a coulé Coulé, coulé, coulé Ruis sur la croix son sang a gouler, couler, pour nous donner la vie. Couler, couler, couler, ruisseler sur la croix, I'm mm -hmm.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 Je rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Le Seigneur se l'éclaire mon chemin. Sa parole c'est le feu l'éternel. Le Seigneur se l'éclaire mon chemin. Alléluia. Lieu, le, oh oui, sa parole. Sa parole. Oh oui, sa parole. Sa parole. Notre Père Céleste, notre Dieu, nous pouvons nous écrire encore ce matin comme Job pouvait l'écrire en son temps. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Oh, que ton nom soit béni parce que tu es réellement vivant, mon Sauveur. Nous te remercions réellement de tout notre cœur pour des chants de des cantiques que nous avons entendus encore aujourd'hui, Père. Et c'est vrai, tu te révèles aussi au travers des chants. Tu es béni, mon Bé -de Père, tu es béni, mais pas du Tu nous bénis aussi, Père. Oh, tu consoles réellement nos cœurs et tu nous relèves aussi davantage mon roi Sois exalté encore en cette matinée, Père Saint-Dieu Merci vraiment du fin pour notre cœur, Père Saint-Dieu Pour la joie d'être en cet endroit Voir réellement aussi avoir nos frères et sœurs, Père Saint-Dieu que, que tu as la grâce à d'avoir pour marcher avec dans ces temps du soir, mon bien -aimé Père Saint-Dieu oh Parce que... Un jour, le jour célébrera, mes Père au oh Dieu, où nous pourrons te voir revenir, bénémoine Père au oh Dieu. Nous, nous attendons cela, Père, avec beaucoup de joie, mon bénémoine Père, tu me sens nous préparant avec beaucoup de certitude notre Père. Sois béni et sois glorifié encore en ce temps où nous sommes. Merci encore pour chaque bénémoine frère qui a pu chanter en cet endroit aussi. Je les cantiques. Nous ont été conduits à être chantés, bénémoins Pères au oh Dieu. Merci vraiment, il faut pour notre cœur, bénémoine Père Saint-Dieu, oh parce que tu dis encore davantage nos cœurs au travers des chants et des cantiques. Merci aussi pour tous les témoignages. Nous sommes heureux, Père, de voir et le que tu es vivant et que tu as dit ben ton père, mon bénéfice Père son Dieu, tu manifestes ta puissance, ta gloire dans chaque enfant de Dieu, Père. Merci encore pour ce moment que tu donnes encore d'être dans ta maison pour attendre aussi ta voix, Seigneur. Pardonne nos péchés, nos manquements, nos iniquités, mon bénéfice de son nos faiblesses, mon bénéfice personne son Dieu, parce que ce matin nous voulons que nos cœurs soient vraiment purifiés et, et sanctifiés, mon roi, pour que toi, le Dieu, très haut puis encore plaisir, puis encore s'aimer, ta sémence encore dans nos cœurs, afin que nous puissions être transformés, Père, saint Dieu, être aussi changer mon soeur merci vraiment les enfants fonds de cœur mes père dieu pour ce jour passé par ta grâce que nous pouvons avoir le souffle de vie encore en ce jour parce que beaucoup sont partis père mais à nous nous encore la grâce d'être en cet endroit pour que nous puissions vraiment nous préparer de la bonne manière sois béni et glorifié encore mon benémi père sans dieu pour ton l'amour et ta bonté à notre endroit père dieu béni encore ton peuple mon père qui est aussi rassemblé à différents endroits aujourd'hui pour te louer pour te glorifier un père qui ont vraiment les désirs vraiment te voir aussi à l'œuvre benémi père nos frères ceux qui sont aussi en connexion à cet endroit Père, qu'ils soient aussi bénis, que leur cœur soit aussi apaisé, aussi nourri, mon bébé, mes parce que tu es le mal Dieu qui prouve pour, pour, pour, pour nos besoins, Seigneur. Sois béni, quand nous avons ainsi prié au nom de Seigneur Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, soit béni, qu'il vous bénisse et qu'il vous fortifie. vous pouvez vous asseoir. C'est toujours un bonheur, une grande joie, une consolation de pouvoir avoir de moments où nous pouvons nous retrouver tous ensemble dans la maison de notre Seigneur pour que nous puissions avoir cette communion autour de la parole de Dieu et surtout aussi la communion les uns avec les autres comme l'écriture les dit effectivement qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Cela, la position que le Seigneur a a voulu que l'Église soit et qu'elle puisse demeurer dans les choses que le Seigneur lui a réellement aussi données. Il est fidèle à, à sa parole et comme les grands aigles, et il veille réellement aussi sur sa couvée, c'est-à-dire qu'il veille sur ce qui lui appartient aussi longtemps aussi que eux aussi prennent garde aussi à ce qui est important aussi aux yeux du Seigneur. Nous le remercions de ce que il nous a retiré de tout ce qu'on appelle les dogmes et, et au système effectivement pour que nous puissions nous tenir dans sa présence afin de pouvoir apprendre de lui comme lui-même a eu à pouvoir le dire dans sa parole qu'ils seront tous enseignants de Dieu. Nous désirons cela que le Seigneur lui-même prennent le contrôle qu'il nous enseigne, qu'il nous conduise effectivement, comme David l'a dit si clairement aussi, lorsqu'il louait ses dieux, il exaltait, le remerciait pour ce qu'il est, et ce qu'il était réellement aussi pour lui, lorsqu'il s'écrie en disant que l'Éternel est vraiment mon berger. Il me conduit réellement dans de verts pâturages et il restaure donc mon âme. C'est là aussi la, la position d'un véritable fils de Dieu. C'est lui qui a eu cette grâce de pouvoir aussi reconnaître et expérimenter aussi la véracité de ce Dieu, c'est-à-dire la, la passion de pouvoir être vrai aussi, sa fidélité aussi à ceux-là aussi qui s'accrochent à lui, parce que il s'est souvenu de, de ce que ce Dieu a été avec lui lorsqu'il gardait et paissait les troupeaux de son père et que les lions et les ours pouvaient venir les attaquer. Okay, effectivement. C'est pour ça que devant Goliath pouvait s'écrire en disant que le Dieu qui m'a délivré des lions, qui m'a délivré de l'ours, effectivement, a aussi me délivré aussi de toi aussi aujourd'hui. Il faut que nous ayons pu avoir une expérience assez forte avec Dieu pour qu'on sache maintenant comment réagir à l'endroit de l'ennemi en face de nous. Nous remercions le Seigneur, notre Dieu, parce qu'il nous envoie toujours dans une colle pour que nous puissions apprendre davantage. Effectivement, d'abord, à le connaître. C'est comme cela qu'il a eu à pouvoir agir avec les apôtres lorsqu'il les a appelés. Chacun d'eux avait une façon de pouvoir voir les choses et il devait mettre maintenant les choses en place pour que eux aussi puissent arriver à pouvoir aussi avoir cette expérience aussi avec, avec le Seigneur lui-même et aussi voir aussi la, la véracité aussi et la certitude aussi des scènes et qui Dieu a eu à pouvoir promettre, peu importe les années, il a aussi accompli cela. C'est pourquoi que vous pouvez s'écrire que ce que nos oreilles avaient entendu et ce que nos yeux ont pu voir et que nos mains ont touché concernant donc la parole de vie, nous vous l'annonçons aussi. Donc nous avons besoin de ces gens-là qui sont réellement aussi des témoins au de ce qui est en été effectivement, et qui ont pu part effectivement à ce que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir aussi promettre effectivement et accomplir. C'est pour ça que le Seigneur les a envoyés pour qu'ils puissent apporter effectivement la bonne nouvelle dans tout le pays, comme il dit, fait de toutes les nations des disciples. Et nous remercions Dieu pour cela aussi, jusqu'à ce que la grâce de Dieu nous soit aussi apportée pour que nous puissions aussi être touchés par la parole de Dieu, l'Évangile, afin que nous aussi, nous puissions aussi être nommés aussi, nombrés parmi, donc à être inclus dans ce que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir faire. Et comme il est fidèle, il ne change pas euh, sa façon de faire et de traiter, et c'est toujours pareil aussi pour chaque homme. Et Dieu a connu effectivement et que, que Dieu a codé aussi cette grâce. Parce que c'est pour ça qu'on parle effectivement que la grâce, la grâce est pour tout un chacun sur la terre. Comme le Seigneur l'a eu à pouvoir le dire, au temps de la grâce, je t'exaucerai et au jour du salut donc, je te secourrai Voilà pourquoi que ces hommes de Dieu nous ont appelés effectivement à l'accomplissement de cela. Et quand il a eu à pouvoir déclarer cela, il a dit aussi, voici donc les temps favorable. C'est ce temps-là où il s'écrit, lui me disait que nous, nous travaillons donc à, avec Dieu, nous ne voulons pas que vous puissiez prendre la grâce de Dieu en vain, si donc nous réalisons combien Dieu a, a eu à pouvoir réellement aussi nous accorder ce privilège de pouvoir être aussi de ceux-là qui ont eu à pouvoir réaliser la bonté, la miséricorde de notre Dieu pour nous, enfin que nous qui étions sans espérance, sans foi, sans Dieu nous puissions avoir maintenant un Dieu. Alors, si nous pouvons comprendre d'abord où nous étions, c'est que nous étions des idolâtres, effectivement, aussi, où nous adorions des arbres, de l'eau, des oiseaux, de ceci, de cela, de poissons, et puis ainsi de suite. Et, et maintenant, Dieu nous a accordé cette grâce de pouvoir être appelés aussi euh, peuple de Dieu et, et fils et, et fille de Dieu. Ou que nous n'adorons plus les arbres, ni les poissons, ni, ni les morts, même parce que bon, les gens invoquent bien. Quand on invoque un mort, qu'est-ce qu'un mort peut faire pour les vivants Puisqu'il est mort. Et on va invoquer un mort, quelqu'un qui est mort, qui n'a plus rien à voir avec les vivants, mais c'est celui-là qui te dit ce que tu vas faire. Un mort, il ne peut rien faire. Mais on invoque les morts pour connaître ce que les vivants doivent faire. Donc nous étions de nombre de ceux-là qui réellement étaient impressionnés par tous ces démons, les hommes et les femmes qui étaient possédés par les mauvais esprits, effectivement, et qui, qui communiquaient avec des démons et qui impressionnaient effectivement les hommes. Nous remercions notre Seigneur de ce que des ténèbres dans lesquelles nous étions, la lumière donc a apparu pour que nous puissions plus aller dans les ténèbres et avancer sans savoir où nous allions, mais que nous ayons la possibilité de pouvoir savoir où nous avançons. Puisse le Seigneur nous accorder vraiment c'est grâce que nous puissions réaliser la bonté de notre Dieu afin de ne pas prendre à la légère ce que le Seigneur, notre Dieu, fait dans ta propre vie. Nous a retiré des credos pour ne pas être des formalistes. Il faut que nous puissions être des hommes et des femmes qui ont un caractère, effectivement, et qui savent en réalité, effectivement, pourquoi ils sont là et qu'est-ce que Dieu a attendu. Nous ne sommes pas en train de pouvoir travailler pour un groupe particulier, effectivement. Nous travaillons pour le Seigneur et chacun de vous doit arriver à pouvoir comprendre qu'il y a une place qu'il doit arriver à pouvoir occuper. C'est fini de pouvoir errer à gauche. Alors nous avons erré comme nous avons fait dans les déserts effectivement, mais bien qu'ils étaient dans le désert, le Seigneur le conduisait. Mais il nous faut aussi en ce moment prendre conscience en réalité de l'importance de ce que le Seigneur, notre Dieu, fait dans notre vie. C'est cela qui est triste, effectivement, pendant que la parole sort, les yeux sont à gauche et à droite, et on se dit qu'on est dans l'assemblée, alors qu'effectivement, qu'on est censé pouvoir écouter. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à pouvoir changer. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à pouvoir... C'est quand même extraordinaire, frère, et sœur. Vous, vous faites des souffrances pour rien du tout. Et quand vous partez, vous sortez, il n'y a que du vide, effectivement. Dans le livre des Haïts, je prie que Dieu nous aide... Osaïe chapitre 25, je pense que c'est cela, Esaïe, nous lisons dans cela et, et Dieu nous aide, il nous soutient, c'est pour ça que j'ai prie pour que le Seigneur aide, que pour ceux qui s'asseyent dans les alentours, qu'ils soient aussi spirituels et qu'ils comprennent qu'effectivement que ce qu'il faut, c'est qu'ils puissent être attentifs, de manière à ce que le Seigneur leur accorde aussi cette grâce de pouvoir entrer dans ce que Dieu fait. Dans Esaïe, au chapitre 26, chapitre 5, 5, 5, je pense, quelque chose que nous savons. C'est cela, oui. Esaïe 25, ok, c'est cela, oui. Voilà. Voilà. Chapitre 26, je pense qu'il était 25. Et nous disons à partir du verset 16. Esaïe 26, verset 16. Hmm. Voilà. Ok. Isaïe 26, verset 15, il nous dit, verset 16, bon, bon, on va commencer verset 15, il dit, « multiplie le peuple, ô éternel, multiplie le peuple, manifeste ta gloire, récute toutes les mythes du pays. » Il dit, verset 16, « Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont donc répandus en prière quand il les a donc châtiés. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, ce tort écrit au milieu de ce douleur. Ainsi avons-nous été loin de ta face, ô éternel. Nous avons donc conçu, nous avons donc éprouvé des douleurs, et, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé et ses habitants ne sont pas venus à la vie. Amen. Amen. Tendre Père et précieux Sauvain, voici devant ton trône de grâce avec ton peuple, Père, et pour te remercier. Père Saint-Dieu pour le souffle de vie que tu nous donnes. C'est une grâce, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Vraiment un privilège de pouvoir, oh Dieu, pendant les temps de ton pèlerinage, aussi avoir la grâce de pouvoir prendre ta parole, aussi la lire, bénémoine Père Saint-Dieu, et, et avoir la grâce de pouvoir te descendre, te sans, sans oh Dieu parmi nous, sous la forme du Saint-Esprit, pour prendre le contrôle de chacun de nous, pour pouvoir réellement nous parler. Oh Dieu, tu es vraiment fidèle. À nous la honte, à nous la confusion, à nous la faute, mon et répère son Dieu. Si nous ne changeons pas, c'est pas ta faute, mon roi. La faute est à nous, mon sauveur. Ce que tu as promis, tu les fait, Seigneur. Et tu les fait, effectivement, conformément à, à ta parole, à toi. Je voudrais te demander pardon, pour moi-même, pour ton père, mon béni, aimé Père Saint-Dieu. quest -ce que c'est vrai cela, mon béni, aimé Père Saint-Dieu A nous la faute, à nous la honte et la confusion, parce que nous ne sommes pas vrais, nous ne sommes pas sincères, mon roi, mais que tu nous pardonnes personne. Aide-nous encore ce matin, parce qu en fait que nous puissions avoir le cœur disposé pour pouvoir réellement t'écouter et être aussi conduit par toi. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour et tes compassions. À nous endroit. Je t'ai ainsi prié, Père, au nom de Jésus Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons un Dieu qui est <rire> merveilleux dans sa façon de pouvoir faire les choses et, et comme nous pouvons le voir, et il est un Dieu particulier. On ne peut pas le, le saisir par nous-mêmes, de pouvoir arriver à pouvoir dire Je l'ai compris, je le comprends, je sais, effectivement, c'est comme cela que ceci est cela. Parce que c'est un Dieu qui est toujours particulier dans sa manière de pouvoir agir ou faire les choses, effectivement. Et, et c'était c'est que nous devons toujours apprendre de lui davantage. Je, je me souviens, lorsque nous pouvons voir dans les scènes d'Écriture, en voyant cela aussi, lorsqu'il a eu à pouvoir venir vers Pierre et, et lui dire donc, en lui montra tout ce qui était sur la nappe, effectivement, qui descendait, là, toutes les pèdes qui étaient là-dedans, effectivement, dans cette nappe, et, et, et il dit à, à Pierre, « Lève-toi, tu donc, et mange. » Depuis toute son enfance et sa vie toute entière, il l'avait été instruit, et il savait que ces choses-là, c'est les dieux d'Abraham, d'Isaac, les dieux d'Israël qui avaient donc donné donc des prescriptions que ces choses-là, on ne peut pas les manger. On n'avait pas le droit de les toucher parce que tu les touchais, tu devenais donc impur. Et ça, c'est ce qu'il avait appris, ce qui était en lui, effectivement, aussi, et ce que et les sacrificateurs et tout cela aussi, comme tous ceux qui a enseigné, continuent à pouvoir enseigner, effectivement, aussi, davantage, qu'effectivement, que ça, c'est un peu, parce que Moïse l'avait dit. Et c'était clair, était clair et net. Mais Dieu est grand, c'est pour ça, mon frère et ma soeur, vous regretterez vous-même un jour. Oui, je l'ai toujours eu à pouvoir le dire ici, vous pouvez l'écrire quelque part, comme je le répète, il dit « Un jour, vous le regretterez. Vous regretterez pour n'avoir vraiment pas donné à Dieu la place qu'il fallait que lui donner en fait. » Vous voyez, même dans, dans l'âge où, où les gens se réjouissent en disant, nous avons Jésus, nous c'est ici, c'est ici, là, on le chante partout, il est, et est partout dans les ciels. Et c'est dans cet âge en question où Dieu, le Seigneur dit, mais je me tiens à la porte, c'est-à-dire que je suis à l'extérieur. Les gens pensent qu'il est vraiment là, mais il n'est pas là. C'est pas moi qui dis, parce qu'on peut dire, non, non. La Bible le dit, nous sommes bien dans l'âge de la Odyssée, non Eh bien, la Bible le dit bien, c'est là dans lequel nous sommes. Il y a une parole dans le livre des plus proverbes, je pense, où tu dis Donne-moi donc ton cœur. Vous savez, on peut donner beaucoup de place à Dieu dans la pensée, dans ceci, dans la mémoire et tout ça, mais la place que Dieu cherche, c'est ton cœur. Mais c'est très difficile à un homme une femme, de donner véritablement son cœur. C'est pas pour rien que le Seigneur a, a répondu à la question quand lui avait posée par les scribes. Je pense que c'est cela. Il dit, mais quel est donc le premier, le plus grand, le plus grand, le plus grand de tous les commandements Parce que nous en avons dix. Et quelle si je l'ai fait, je sais que vraiment j'ai accompli ce que Dieu a dit dans sa parole et que cela... « Plairez à, à l'Éternel, notre Dieu. » Ça, on a posé la question au Seigneur, à notre Maître, comme on le suivait toujours, effectivement. Vous savez, ces gens le combattaient tout le temps, mais au plus profond de leur intérieur, ils savaient qu'il était tout à fait différent, qu'il n'était pas comme les prophètes qu'on peut parler, comme Esaïe ou comme même Jean-Baptiste, tous ceux-là, malgré que vous mais ils savaient qu'il il était au-dessus par sa façon d'être de pouvoir d'abord parler des choses de Dieu, effectivement, ainsi de suite aussi, et par sa nature, effectivement aussi, comment il était quand même, il était avec eux d'une manière ou, ou d'une autre. Il savait répondre aux questions et confondre les gens. Et les amener même à pouvoir être confondus par eux-mêmes. C'est quand même extraordinaire parce qu'ils ils, ils, ils sont venus avec des pierres en disant Moïse nous a dit, j'aimerais que j'ai béni Dieu parce qu'il n'a jamais dit que ce que Moïse a dit n'était pas vrai. Il n'a jamais cherché à conduire. Non, non, non, non, non, non, non. Carime, Il a dit Mais puisqu'il l'a dit et que vous avez donc là les pierres pour accomplir ce que Moïse a dit, eh bien, accomplissez-le J'aime mon Seigneur. Alors maintenant, oui, oui, il dit, il dit, et puis j'aime Jésus, mon frère. Ah, il est, il est particulier. et là qu'il s'abaisse effectivement. Il dit simplement, il dit, mais non, je dis mais que, mais que, c'est lui qui n'a jamais, il n'a pas parlé que, qui n'a jamais commis d'adultère. qu'il faut bien écouter. Il dit que c'est lui parmi vous. Ah, j'aime Jésus, mon frère. C'est merveilleux. C'est lui parmi vous qui n'a jamais, jamais, alors jamais péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre. J'ai toujours dit mais, dit, mais ça, Moïse ne l'avait pas. Ah, ah. Mais Jésus l'a dit. Ah, Alléluia. C'est merveilleux frère, et ça, qu'on nous prenne tout ce que les hommes peuvent vouloir prendre. Mais donne-moi seulement Jésus. Je crois que nous avons un frère ici qui aime chanter cela. Comment il s'appelle encore ce frère Isaac. Il n'est plus là, je pense. Je sais plus. Isaac qui aimait bien chanter ces cantiques. Et puis, j'aimerais bien qu'elle ait si J'ai oublié la Et puis, l'autre là qui dit Parlez-moi de Jésus. C'est son ah, merveilleux. L'ami tant désiré. Alléluia. Ah, mon frère et ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Vous ici, c'est merveilleux, mon frère et ma soeur. Et quand nous pensons et nous le voyons, on n'a plus de soucis. Tous les problèmes se sont envolés. Parce qu'il dit, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé le bonheur. Ah. S'il faut souffrir pour lui, acceptons de souffrir pour lui, mon oh frère. S'il faut porter l'opprobre, acceptons d'apporter cette, cette opprobre effectivement à cause de son nom. Parce que, frères et sœurs, la, la promesse qu'il nous a faite est plus grande que même notre propre vie. Oh, oui, ça c'est vrai. Vous, vous, vous dites, oui, mais frère, vous dites, mais, la Bible dit une chose, écrite. que quand Christ, notre vous avez compris? Amen. Alléluia! Amen! Est-ce que vous comprenez quand on dit qu'il vaut plus que notre vie? Parce que Christ est devenu notre vie. Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors nous aussi, nous, voilà. Donc, alors, pourquoi je vivrai encore? Je veux dire que, quelle est la, la raison principale de ma propre vie sur Terre? Pour mes enfants Non monsieur. Pour ma femme Non, monsieur. Pour mon mari Non, monsieur. Pour l'argent Vous voyez, je n'ai pas entendu des noms. Hein. Non, je ne vous demande pas de dire non maintenant. Vous avez montré ce que vous êtes. Vous remarquez très bien, c'est lourd de dire. Quand j'ai dit pour mes enfants, non. Et pour ma femme. non. Je n'ai pas entendu de « Non, alléluia Non, mon frère Non » Voyez-vous, voyez-vous, voyez c'est ça le problème, frère. Il y a encore beaucoup de choses, effectivement, il doit dégager la vie. Dans l'intérêt de chacun de nous, qu'on doit dégager pour maman. Parce que quand nous avons compris cette chose-là, faire ça. Si vous n'avez pas Jésus, comment pouvez-vous aimer votre mari ou votre femme parce que, ah, frère, je ne sais pas, je ne sais pas, mais vous, vous courez après des futilités, des choses, mais de rien du tout. Mais oui, frère, vos enfants passeront, vos maris passeront, vos femmes passeront, vos maisons passeront, votre argent passeront. Qu'est-ce qui va rester vous savez, je parlais, je ne sais pas moi avec qui, mais peut-être avec notre soeur Christiane ce matin, quand il est venu me voir, que Dieu la bénisse. Et, et je lui disais une chose, j'ai dit, ma soeur bien aimée, j'ai dit, pendant qu'on parlait, parce que c'est pas aussi facile. J'ai dit, mais Job, Job, Job. Dit, Vous pouvez regarder un peu. Parce que c'est toujours ça qui est très touchant, impressionnant pour moi. même J'ai dit, cet homme, Job, parce que souvent. On a l'impression, parce que je lui parlais à notre soeur, et elle a besoin de nos prières. de des moments, mais c'est une soeur qui a vraiment la foi dans le Seigneur. Et à certains moments, quand on passe un moment difficile, on a l'impression que notre Seigneur n'est pas là. Alors je lui rendais mon témoignage quand j'étais à Myanmar. J'ai dit, j'ai dit, moi aussi, j'étais là, et puis, et pendant que j'étais dans mon lit, la chambre d'hôtel après la réunion, vous savez, vous sentez, pendant comme si ça s'est pas passé, et puis comme si les seigneurs, parce que c'était un pays qui était problématique, qui est toujours jusqu'à aujourd'hui. Et comme c'était la première fois aussi, vous voyez, que vous voyez, les gens qui vous suivent, effectivement, vous sentez que, pression, et puis bon, vous prêchez, et puis bon, les gens qui vous sauvez à gauche à droite. C'est pas un pays comme tous les autres. Puis je rentre là, triste dans le cœur, je m'allonge dans ma chambre, j'étais toujours seul, allongé, évidemment. Et puis, à un moment, j'ai en train de voir penser, c'était déjà l'environnement, c'était impressionnant, parce que bon, un pays, toujours à... Et puis, je, je vous dis la vérité, Dieu que je sers mes témoins. Oui, ce que les gens peuvent raconter. Et, et là, la présence du Seigneur descend, elle me dit, prends ta Bible. Eh bien, j'ai raconté cela à ma soeur et j'ai pris donc ma Bible évidemment alors il me ramène dans l'Apocalypse chapitre 4 et il me fait lire cela et puis euh, il me pose la question mais de ces quatre êtres vivants ici quelle est la relation qu'ils ont avec quand j'ai parlé de cela et puis euh, moi je commence à montrer ça ça me dit non c'est pas conforme celui-ci va avec celui-là avec... et puis comme il était là je sentais une présence puissante parce qu'il m'instruisait et puis je crois qu'il m'a donné la force de parler et puis, je lui ai dit, mon Seigneur, je voulais demander, mais pourquoi je ne te sens pas là et Tu n'es pas comme tu n'étais pas présent avec moi, je ne sens pas ta présence. Il me répond en me disant, mais je suis toujours là avec toi. J'ai dit, la sœur, j'ai dit, voilà parfois dans notre moment de tristesse, on a l'impression. J'ai dit, mais quand Job passait par ce moment de trouble, le plus difficile de sa vie, vous savez, c'est une instruction pour nous tous, il a tout perdu. Tous les biens, les enfants, il a tout perdu et tout ce qu'il avait comme richesse, même la femme. Donc tout complètement perdu. Et en plus maintenant, la santé. Satan dit, popopo, Tu as perdu. Maladie. C'est s'est gratté, il blé, Dieu était tellement très bien. Et en plus aussi, les frères, autour de lui, commençaient à murmurer, commençaient à pouvoir parler si Dieu était avec lui. Et pourtant, Dieu était avec lui. Si Dieu était avec lui, si Dieu était avec lui, ils ont fait sortir toutes les prédications, les enseignements qu'ils ont eu à pouvoir avoir. Et, et j'ai dit, pendant que ce temps que Job passait comme cela, il avait l'impression que Dieu n'était pas avec lui. Que Dieu l'avait abandonné, en fait. Or, c'était le moment où Dieu était encore plus avec lui. Parce que Dieu avait dit à son adversaire qu que « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Et oui, oui, oui, il dit, « Vois comment il a la crainte de mon nom, comment il m'aime. » Oui, Job aimait Dieu. C'est à cause de son amour, de sa fidélité à l'endroit de Dieu que Satan l'a réclamé pour le cribler. J'ai toujours dit, « Mais quand tout va très bien avec vous, avec tout le monde, posez-vous la question. » Mais quand vous aimez Dieu, alors toutes les foudres de Satan charment sur vous. J'ai dit, regardez bien, pendant tout ce temps qu'il passait comme ça, c'était comme s'il si, euh, il était abandonné de Dieu et que Dieu s'était tenait loin. Mais Dieu était encore plus près de lui pendant le temps. Alors, regardez très bien, on l'a tout pris. Oui, vous voyez. Mais il y a quelque chose. Que Satan ne veut pas prendre de lui. Rien oh yeah, frère. Ils vont tout prendre. Ils peuvent tout prendre. Mais il faut qu'il te tuent quelque chose. Sous lesquels quand on vient. On dit non. On peut essayer d'arracher. Alléluia. Mais il va pas savoir arracher cela de lui. Gloire à Dieu. Quand même sa femme est venue vers lui. Il dit mais maudit Dieu meurt. Il dit tu parles comme une femme insensée. Nous recevons bien des biens de Dieu. Et quand les mots viennent, on va les maudire. Non. Alléluia. Mon frère et ma soeur, gloire à Dieu. Il a dit, Dieu a donné. Dieu a repris. Que son sein nom soit. Gloire à Dieu. Mon frère et ma soeur, ta foi et ton cœur est sur quoi Parce que quand on va frapper, tu vas rester avec quoi Parce que le cœur de Job, c'est cela la grâce. Le cœur de Job n'était pas sur ses biens. Il aimait beaucoup ses enfants, mais il plaçait Dieu au-dessus. Chaque matin, il priait pour ses enfants. Oui, monsieur. Oui, madame. On a pris ce qui lui était cher. Ses propres enfants, il pouvait abandonner Dieu pour ça. Mais non, il a glorifié Dieu, mon frère. Et toi. tu viens simplement par habitude. Mais quand on te regarde, qu'est-ce qui se passe Ah oui, que Dieu nous aide. Vous savez, quand on passe par l'épreuve, qu'on murmure tout le temps, on se plaint des autres. On parle du mal des uns comme des autres. Posez-vous un peu la question. Et voilà que tout lui a été pris. Mais il y avait quelque chose qu'il avait que Satan n'avait pas bien remarqué, effectivement, alors que Job était un homme comme vous et moi. Et aussi le désir de ceci, le désir de cela, à vouloir avoir ceci, à vouloir avoir cela, effectivement, aussi comme tout un chacun de vous. Mais vous avez remarqué aussi que Satan a visé tout ce qu'il avait, parce qu'en fait, il ne savait pas qu'en réalité, c'est Job n'avait pas n'était pas comme les autres en fait. On peut mourir aujourd'hui pour nos biens. Il y en a de ceux-là qui même tuent tu pour avoir les briques que vous avez. D'autres tuent aussi pour avoir l'argent que vous avez. Je ne sais rien, de cela, effectivement. Dieu veut nous instruire, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Que notre cœur ne puisse jamais s'attacher aux choses que nous trouvons dans ce monde. Il faut que nous soyons aussi conciliants avec nous-mêmes. C'est-à-dire que nous soyons des gens qui comprennent ce qu'ils disent. Nous disons que nous sommes de pèlerins et de voyageurs. Alors si nous sommes des pèlerins et des voyageurs Alors dans notre esprit, notre mémoire, notre subconscient Nous pensons comment Nous pensons que nous sommes que des passagers Est-ce que vous comprenez C'est-à-dire que notre cœur n'est pas dans les choses que nous sommes en train de pouvoir voir Parce que si je m'embarrasse de ça, ça va me freiner Moi je suis, vous imaginez, imaginez quelqu'un qui est dans une caravane quand je parle de c'est pour en faire un peu là Carabans, c'est avec des chameaux, avec des chevaux. Donc vous tirez, vous bien, vous partez parce que vous voulez aller dans un autre pays. Et maintenant, vous vous, vous, vous, vous, vous chargez des choses comme, par exemple, des, des Je vais extrapoler un peu. Hein. Voyez-vous, des, des bétons, des parcs de fer immenses qui sont longues d'ici, jusqu'à là là-bas, pour le mettre sur votre chameau. Mais en fait, comment d'abord vous allez avancer non, c'est un peu grotesque, mais c'est pour que vous puissiez voir. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait son voyage, il, il doit s'alléger pour pouvoir quand même partir vite, parce que son esprit n'est plus là. Comme par exemple quelqu'un qui veut partir, par exemple, euh, je sais pas moi, aux États-Unis ou en Chine, j'en sais rien, et il est là, mais ses pensées sont déjà en Chine. Donc, il pense après sa valise pour quand même prendre son avion, pour pouvoir partir, effectivement, parce qu'il veut atteindre, effectivement, la Chine. C'est quand on arrive en Chine, ah, il dit, ah, je suis arrivé, maintenant, je peux maintenant prendre, faire ce que je dois faire comme projet. Vous voyez, c'est un peu l'illustration illustration pour que nous puissions comprendre. Donc, si nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur la terre, on doit comprendre qu'effectivement, qu on ne doit pas perdre notre temps avec des choses. C'est pour ça que la Bible dit que, usant de ces mondes, cela la sagesse divine de Dieu, comme la nusant point. Quand Dieu vous aime vraiment, je parle bien de ceux que Dieu aime, hein, ceux qui aiment Dieu. Quand Dieu vous aime et que vous l'aimez, oh là là là là, il va vous serrer. Et quand il vous sert et que vous êtes un enfant de Dieu, vous ne murmurez pas contre Dieu. Les Saintes Écritures nous ont été données pour que nous puissions apprendre davantage effectivement ce que Dieu a fait avec ceux qui nous ont précédés. C'est là que toi tu dois comprendre qu'effectivement que aussi longtemps que j'aime, il a dit bien, c'est que j'aime Dieu. Alors Dieu a permis que Job existe pour mon instruction à moi. Afin de comprendre que c'était un homme juste, droit, intègre et craignait Dieu. Ah, il est passé par des moments difficiles. Mais quelle donc fut donc la fin des Job Ce qui est merveilleux avec nous en tant que croyants par rapport aux non-croyants, ce que Dieu nous montre des choses jusqu'à la fin. Amen. Pour que tu ne dises pas, mais je crois en lui comme ça. Non, non, non, non, non, non, non, non. Il te montre, même quand il te parle en disant, je vais te préparer une ville. Vous dans un, maisons, un, annonce il une place pour que là où je suis, vous soyez aussi. C'est Jésus notre Seigneur. t'a montré la place. Tu n'as pas dit je ne sais pas où je vais. Non, tu sais. Amen. Où tu vas. Amen. Parce qu'il t'a montré la place en question. Il t'a fait la promesse, il ne pas dire. Et je crois à quelque chose. de nous. il t'a dit, bon, je t'ai promis. Maintenant, je vais te le montrer. Puisque Jean l'a vu. Donc on sait très bien qu'effectivement, qu il va... cest à dire que, toi, c'est pour ça que nous, nous sommes conduits par le Seigneur pour que nous puissions ne pas être comme de ceux-là qui, tantôt, la foi est grandit, et puis après un moment, ou un peu plus bas, puis on ne sait pas, c'est comme un pneu, hein. On le gonfle, on le gonfle, et puis quand on commence à avancer, on construit le chemin, tout d'un coup, un petit caillou... Les pneus les gros Et puis il faut d'abord chercher maintenant à colmater, à colmater. Avec un pneu pareil, il est difficile d'arriver à destination. Gonfler, dégonfler, gonfler, dégonfler, gonfler, dégonfler, gonfler, dégonfler. Même toi humain. Tu vas dire, j'en ai assez quand même. Frère ou ma soeur mais tu n'as pas un bon pneu. Parce que ces pneus, j'ai beau mettre de l'air, je goule un peu, il s'est dégonflé. J'ai un médecin, ce pas possible. Alors qu'est-ce qu'on fait On jette ces pneus. Car il est impossible impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. C'est vrai ça. Parce que tu gonfles un peu. Gloire à Dieu, quand nous sommes ensemble. Alléluia, alléluia. Quand tu sors, tu dégonfles. Tout le temps, on doit te gonfler pas te dégonfler. Mais reste gonflé. Reste gonflé. Reste gonflé. Ah oui, c'est nécessaire, parce que quand tu es gonflé, vous allez voir, la distance que tu auras parcourue, tu verras très bien que, mon Dieu, je suis arrivé à un point tel qu'ici, rien ne peut me faire. Bien sûr, parce que c'est cela, effectivement. C'est ce qui a permis qu'Abraham puisse arriver à cette distance-là. Donc, pas... Donc, Job, comme nous pouvons le dire, effectivement, nous avons remarqué combien Dieu l'a beaucoup appris. J'ai toujours eu à pouvoir dire, il faut toujours bien voir les Saintes Écritures. C'est d'un, et cet homme de Dieu, Job a dit une chose qui dit, l'homme est né pour souffrir comme l'étincelle pour voler. L'étincelle n'est que l'étincelle parce qu'il ne peut pas être autre chose. S'il est étincelle, il doit voler. Alléluia. Donc si tu es un homme qui croit en Dieu, tu dois souffrir L'étincelle est un étincelle. Il doit voler. On ne peut pas dire que s'il ne vole pas, il n'est pas l'étincelle. L'homme est né pour souffrir comme l'étincelle pour voler. On n'aime pas beaucoup ce genre de choses. On aime que l'homme est né pour le bonheur comme la lumière est venue pour éclairer la nuit. Non, j'ai dit ça comme ça. Ce n'est pas comme ça que j'ai dit. Non, j'ai dit, c'est ça, ma dîne. Vous comprenez Bien sûr. Là, on aime bien Alléluia. Il est né pour le bonheur, comme la lumière, pour éclairer la nuit. Mais lui, il a dit non pas comme ça. Hein. L'homme est né pour souffrir, comme l'étincelle, pour... Voilà. Donc, c'est la chose, effectivement, que nous devons être armés. C'est savoir que, eh ben, on va passer par des moments les plus difficiles dans notre vie. Nous ne devons pas chercher des coussins. Ah oui, vous avez remarqué comme le petit aiglon, effectivement, nous revenons dans petite ans, comme le petit aiglon, effectivement, les, les, les grands aigles, effectivement, quand il a mis d'abord hein, son nid, comme vous le savez, mais il semblerait qu'il met d'abord des picots en dessous, et puis il met effectivement la peau d'une bête au-dessus, il garde bien pour que, quand il a d'abord les œufs il met là, et puis les petits, quand ils naissent, effectivement, qu'ils soient dans des bonnes conditions. Mais maintenant, ces petits-là, ils sont nés pas pour être toujours dué dans les nids. C'est un aigle, il est appelé à pouvoir voler. Il ne va pas rester tout le temps là, dans les nédouillés. Non, il faut qu'il qu vole. Qu'est-ce qui se passe, effectivement? Lorsqu'il voit que le petit commence à grandir et qu'il s'habitue à, à, à, à ce que vous avez cette douceur d'habitude, effectivement. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il, il, il fait quoi? Il enlève simplement la peau. Il tire la peau. Et puis qu'est-ce qui se passe Les petits là ah, on va s'asseoir. Quand on va s'asseoir, on sent les picots. On piquer. Et qu'est-ce qui se passe Mais là, Quand les picots viennent, ils commencent <rire> à, <sauter. Ils> <rire> à sauter. Ah oui Et Ils commencent à sauter, effectivement. En sautant, comme ils sont sur la hauteur, qu'est-ce qui se passe, effectivement Eh bien, ils veulent fouiller les picots. Hein. Ils veulent fouiller les picots. Et puis, par boum hein. On est au-dessus. Mais quand tu es au-dessus du tombe, qu'est-ce qu'il faut faire C'est comme ça qu'on n'a pas envolé alors, il, il déploie les éloignes et Il déploie les ailes. Il commence à planer. Voilà la leçon. Parce qu'aussi longtemps que tu es tout le temps ainsi, et que tout est bien, tu n'exerces pas ta foi. Dieu t'a donné la foi. Bien sûr, monsieur. Pour ton enlèvement, il faut la foi. Donc, cette foi doit être exercée. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, madame. Ils font des épreuves, des difficultés, parce que tu dois quitter la terre et monter. On commence par des petites épreuves, et puis des mondes, à mondes, à mondes, jusqu'aux grandes épreuves. Et ça, c'est si, si dans l'école de notre, notre Seigneur et notre Sauveur. Ça, c'est pour les aigles. Parce que pour les poules, Non, non, non, non. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Je vous raconte ça par expérience. J'ai des poules à la maison. Et vous remarquez très bien que je ne comprenais pas tellement très bien. Je regardé, c'est sont des poules pondeuses, mais en fait, ça fait longtemps que je les ai, prune pas. Je rien du tout. C'est un jour que j'ai appris. Et parce que bon, ils sont dans les poulailler et qu'en fait, vous ne pas avoir tellement attention ce qui est dans le poulailler, là, lorsqu'ils font leurs besoins. Alors quand ils font leurs besoins, et, et l'endroit où ils doivent être là, c'est pas tellement très bon, alors ils ont des difficultés pour prendre. Et comment cela s'est passé Ce que jour j'ai enlevé, ce qu'il y a là-bas, puis j'ai nettoyé tout ça, et puis, et puis après j'ai pris maintenant, vous voyez le, la paille. Bien propre. J'ai mis le là, je fait. J'ai mis la paille ici, là, là, là nettoyer. Je ne savais pas parce que mon bébé dit m'a dit après que c'est comme cela qu'il fallait faire. Parce qu'il avait appris ça aussi. Alors, moi, j'ai fait, fait comme ça. Là, je vais nettoyer, je vais bien mettre quand même la paille et tout ça. Là, là, là, là. Et quand j'ai mis la paille, je vous dis vrai, elles sont montées, ça s'est, c'était doux. Vous savez, après, en sortant, j'avais des œufs. Donc quand c'est tellement douilleux, eh bien ils vont te pondre des oeufs. Quand ce pas bien propre, ah ben, ils, ils ont des difficultés pour aller pondre des œufs. Ah, C'était bon, moi je suis allé trouver les oeufs un peu dans un coin dehors, là par terre, dans un endroit ou quoi. là-bas. J'ai dit, mais ça fait combien de mois qu'ils sont là, ces œufs Parce qu'ils avaient trouvé un coin propre. Donc il faut un endroit bien douilleux pour qu'il puisse arriver. Alors, si toi, tu es comme ça, qu'il faut que tu sois dans de bonnes conditions, tu sens bien ce moment-là pour dire que Dieu est avec toi, alors il y a un souci quelque part. Amen. Amen. Oui, tu es une poule. Et en plus, une poule pour une Vous savez, les lisant les aïe, ici, que Dieu nous aide pour que nous puissions avancer. Je veux que vous puissiez comprendre une chose. Il y a quelque chose que je suis posé la question en parlant de poule pour deux. Vous avez déjà remarqué une chose. Ça, c'est étonnant. Je, me suis, je vais un peu regarder. Mais on prend les grains. Parce que j'achète aussi les grains. Vous donnez les grains, en fait, effectivement, aux poules. Les grains. Ah ben les poules mangent, mangent, mangent, mangent. Et puis après vous le trouvez qu'ils ont pondu des œufs. Gardez ça dans votre mémoire. Si je prends, je donne un exemple. Les grains. Parce que bon, on peut prendre les grains. Je, je pose la question. Si je prends les grains, je donne un oiseau comme un aigle par exemple qui mangerait les grains je pense pas qu'on aura un aigle pour deux vous comprenez parce que que Dieu nous aide je ne pense pas qu'on va voir un aigle qui vole et qui va prendre les yeux parce qu'il a mangé ses crins. Est-ce que vous me suivez? Nous avons lu avec vous dans Ésaïe chapitre 26. Vous me suivez Amen. Nous relisons cela aussi, il dit le verset 17. D'abord, on dit le verset 16. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtillés. Vous entendez cela Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher. Vous suivez cela C'est tort, et crie au milieu de cette douleurs. Ainsi nous avons été loin de ta face. Verset 18 dit, nous avons conçu, nous avons éprouvé de douleurs. Vous avez entendu cela Il oui. dit, et, et de femmes enceintes, parce qu'il a donné les tableaux, non, comme il femmes, dire, puis il dit, plus bas, il dit, mais nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs. N'est-ce pas vrai Si nous prenons dans Apocalypse chapitre 12, nous voyons <rire> ces deux tableaux. Apocalypse chapitre 12, il dit, et ici, verset 1. « Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait, elle était, et elle criait, étant en travail, et dans le douleur de quoi De l'enfantement. » Cette femme ici, elle crie, elle est dans le douleur de l'enfantement. Vous suivez celle de chapitre 26 aussi, ici, euh, verset 17 aussi, il dit, comme une femme enceinte, donc elle était enceinte. Vous ne me direz pas qu'elle n'était pas enceinte, parce que le verset 18, il dit, nous avons conçu. Vous me suivez Alors, ce sont deux femmes. Vous me suivez Ce sont deux femmes. Et toutes les deux sont donc enceintes. Et toutes les deux se tordent avec les douleurs de l'enfantement travail ici, chapitre 26, le verset 17 et 16, 17, effectivement, et 18, il nous fait comprendre cela. Et chapitre 12 aussi, hein, les verset 1, 2, euh, verset 1 et 2, effectivement. Et aussi, enceinte, elle est criée, comme on dit, effectivement, dans le douleur de l'enfantement. Mais là, dans le chapitre 26, on me dit ceci, elle a conçu, effectivement, aussi, hein, et tout ça, et puis il a éprouvé des douleurs, comme celle du chapitre 12. Maintenant arrive le moment où quand la femme est dans les douleurs le travail, effectivement, il arrive quoi Il arrive qu'elle doit enfanter. Puisqu'une femme qui a des douleurs de l'enfantement, c'est qu'elle a quand même reçu une semence. C'est la même vraie, non? Ah oui, elle se tord bien, là. On voit bien que les douleurs sont là, évidemment. Puis, concevoir, on le dit bien, s'il si a conçu là-bas aussi, il a conçu. Mais dans le chapitre 26, effectivement, on nous dit qu'elle se tord de douleur, effectivement. On voit que elle est vraiment dans les conditions d'une femme qui attend bébé et que maintenant elle va maintenant au terme, à ce moins terme. Tout le monde attend! C'est nécessaire, mon frère et ma soeur. Ah oui. Ah. Vous vous souvenez que dans les saintes écritures, mmh. l'apôtre Paul prend cela et je parle de l'image qu'il nous a donnée effectivement de mon Sinaï, ceci et cela, il dit, ce sont deux femmes. L'une c'est Agar, l'autre c'est Sarah. Vous vous souvenez Peut-être que beaucoup ne se souviennent pas, mais il faut peut-être qu'on relise euh, euh, cela. Je pense que c'était probablement dans Galate, mais je ne sais pas tellement, mais on va quand même essayer de voir cela. Si le Seigneur nous accorde grâce, on va trouver un peu cela. Euh... Voilà. Galate au chapitre 4. Juste une illustration, vous suivez. Verset 22, il dit Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, l'un un de la femme esclave et un autre de la femme libre. Deux fils. Vous vous souvenez Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Vous entendez cela <rire> et et c'est lui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Vous vous, vous vous souvenez de comment les choses se sont donc passées? Ah, je ne sais pas si vous vous souvenez. Dieu nous aide pour que nous puissions avoir le temps parce que c'est nécessaire afin que vous compreniez que les choses divines de Dieu ne sont pas à prendre à la légère et surtout que nous n'entrions jamais dans les habitudes Dieu n'est pas quelqu'un qui est toujours dans les habitudes j'ai toujours eu à pouvoir les dire et les répéter encore un jour vous allez non seulement le regretter mais aussi le payer à ah, celui qui a reçu beaucoup on va demander aussi beaucoup n'oubliez pas vous payez vos transports trains, puces, carburant, voiture, vous venez à cet endroit faites donc très attention à ce que vous faites quand vous venez dans ces lieux. Et ça, c'est du plus profond de mon cœur devant Dieu que je prie Dieu et que je vous prie aussi que le Seigneur vous accorde cette grâce de pouvoir prendre conscience. Il aurait mieux peut-être fallu que ce soit, j'en sais rien. Mais vous savez que. On a l'impression à certains moments que Dieu ne voit pas, que Dieu ne fait rien, que c'est toujours comme cela. Mais n'oubliez pas que dans les Saintes Écritures, il nous est dit que en fait, vous êtes en train de pouvoir amasser un trésor de colère pour le jour de la colère. Dieu n'oublie jamais rien. Il m'a dit, il a dit ceci, je me souviens de ce que Amalek. Vous êtes tellement dans un confort. On ne peut même pas vous plaindre. Et Dieu vous donne encore sa parole. Et vous, dans ce confort, vous vous prenez maintenant beaucoup plus à l'aise dans votre état d'esprit. Et vous prenez les choses de Dieu comme étant des choses qu'il faut prendre effectivement à la légère, effectivement cela. Je vous ai toujours répété, dites pas qu'il ne nous avait jamais dit. J'ai dit « à cause de cela, vous le payerez ». Mon frère et ma soeur, nous servons un Dieu dont on doit avoir du respect de la crainte, ce n'est pas un gamin de parler n'importe comment, ce n'est pas un gamin pour comprendre les choses que Dieu fait, l'œuvre de Dieu, pour si c'était notre œuvre ou notre chose à nous ou les choses qui, avec autant de mépris, avec autant de, de déconsidération des choses qui sont à Dieu, vous ne direz jamais, Seigneur, nous ne l'avons pas dit, il ne nous a jamais prévenu de cela, je vous l'ai prévenu. Vous pouvez jouer avec les catholiques, les catholiques j'en sais absolument rien, mais pas les dieux de la parole. Il vaudrait mieux peut-être aller manger l'hostie. Mais que d'être assis là. Et de pouvoir continuer à ce que vous faites là. Et Dieu nous accorde le secours. Et le soutien. Alors il dit verset 24. Ces faits ont une valeur allégorique. Car ces femmes sont donc des las alliances. L'une du mont Sinaï. Enfanton pour la servitude, c'est bien Agar. Car Agar, c'est le nom, c'est le mot sida en Arabie. Et elle correspond à Jérusalem actuelle qui est donc dans la servitude avec ses enfants. Vous voyez comment les choses, <rire> Dieu peut ouvrir effectivement pour que celui qui les sert puisse voir les choses. Dans la manière à ce que, c'est cela la, la, la, la, la, la grâce divine de Dieu, c'est que les choses soient placées à leur juste place, pour que le peuple puisse réellement comprendre en réalité euh, ce que les autres, peut-être, n'ont pas eu à pouvoir saisir, mais que ce peuple-là auquel Dieu s'adresse comprenne, effectivement, combien Dieu est, est tellement, dans dans une, dans une un tel amour à leur endroit, parce que même, nous avons entendu, mon frère et ma soeur, que Dieu a tourné le regard vers les nations, ce qu'il a abandonné quand même quelque part. Ce peuple qui s'est lui-même choisi frère, parce que les juifs se disaient, nous, comme nous savons, nous sommes les élus, Dieu ne peut pas en donner d'ailleurs, venez les païens n'ira jamais, il ne fera pas ceci, mais ils ne connaissaient pas Dieu dans son pays, il ne pouvait jamais imaginer qu'un jour, ces dieux-là se détourner, se détournera Dieu en fait. D'une manière telle qu'ils pouvait être surpris. Parce que si vous pouvez vous souvenir encore, et je le répète toujours, effectivement, je le redirai encore davantage que ces gens-là, ils étaient attachés à la loi de Moïse. Et oui il n'avait pas de divinité étrangère, il n'avait que Dieu, effectivement. Regardez comment ils ont amoncelé ces dieux, effectivement, dans, dans quoi, effectivement. Mais c'est dans leur tradition et dans les enseignements qu'ils recevaient, effectivement, ainsi. C'est comme cela, qu'effectivement, que la chose a eu à pouvoir prendre une telle dimension, une telle ampleur. Ils trouvaient cela légère. C'est Jésus il n'était pas tellement... Il était au milieu d'eux, effectivement, mais il ne considérait pas, en fait, d'une certaine manière ou d'une autre. Ça, ce n'était pas important. Et puisqu'il le voyait tout le temps, mais si c'était vraiment euh, les Messie, il n'allait pas être comme ça, on allait voir qu'effectivement, qu autour de lui, quand il s'approche, quand il marche, effectivement, c'est autre chose en réalité. Mais c'était vraiment lui. On pouvait même l'approcher, on pouvait même le toucher, même le pousser, le bousculer, cracher sur lui, parler mal de lui, effectivement n'ont pas dit de parler de, moi, de lui, il ne sentait rien. Je disais, bon, si c'était ça, comme ça, mais Dieu allait quand même le faire sentir. Non, non, vous n'avez rien de Dieu. C'est sûr et certain cela. Mais quand un fils de Dieu, une fille de Dieu a quelque chose de divin dans lui, un homme qui sert Dieu, peu importe ce qui peut être passé, vous ne pourrez jamais parler de mal. Je voudrais seulement que vous écoutiez souvent, que Dieu vous bénisse. Je dis quand vous avez quelque chose de tout à fait divin au-dedans de vous, vous ne pouvez même pas penser du mal à la personne. Parce que le fait simplement, même si on vous a dit, même si c'est si, cela, les gens peuvent parler. Mais toi, non. Vous voulez l'exemple Vous connaissez Saül Il détestait David, il le poursuivait, il le il le maudissait, ainsi de suite. Et il était dans la caverne de Malpella. Il a rendu les gardes, tout ça. Et puis, et dans cette caverne-là, il s'est trouvé aussi David. Ces hommes qui pouvaient donner leur vie pour lui ont dit Gloire à Dieu. Cet homme maintenant qui te déteste, effectivement, qui faisait Mais voici ton Dieu à toi, l'a m'aider là. Ça semblait bien. Auprès de toi, pour que tu coupes la tête. Il a coupé la tête de beaucoup de gens. Ah oui, c'est le Philistin. Il a même coupé la tête de Goliath. Ça, il n'a même pas eu à pouvoir dire Mais aujourd'hui même, ta tête tombe, je la coupe. Vous connaissez non Ah ben oui Et là c'était son ennemi Son adversaire, celui qui le pourchassait, il le pourchassait pour le tuer Il dit bon voilà la tête est là, l'épée est là, et eh ben tu n'as qu'à couper la tête <rire> yeah. Ben il avait l'épée Jamais il n'a eu, devant les gens même qui étaient des, des géants, il n'a jamais eu peur, rien du tout c'est un homme qui, même un géant, il m'a dit Mais ici, l'éternel est avec moi, je coupe la tête, il n'y a pas de problème. Vous connaissez, non Il a toujours fait. Mais ces jours-là, devant cet homme-là qu'il le haïssait, qui le maltraitait, effectivement, il a l'épée, il voulait couper aussi la tête. Mais son cœur a tremblé. Et il va même, il dit Bon, je vais quand même prendre le, je coupe les pans de sa robe, il coupe les pans, il dit Mais mon cœur a tremblé. Il dit à ses hommes Non, non, non, non, non, non, non, non. Non non non, non, non, non, non, non, non, non, moi ici, il dit, je ne toucherai pas le roi de l'éternel, malgré qu'il le pourchassait, malgré qu'il le méprisait. Mais Samuel l'avait loin ouais, de nous, une vraie d'onction. Donc, c'est pour que nous puissions voir comment nous sommes, ce que nous sommes. Déjà, quand on n'arrive même pas à pouvoir ressentir ou avoir cette différence, effectivement, soit il y a un souci. Hmm. Donc, nous voyons maintenant que là, Il nous montre maintenant bon, Dans chapitre 26, effectivement de lesaïe Nous voyons donc Une femme, et aussi chapitre 12 aussi, Une autre femme, deux Gloire à Dieu Et vous savez que quand on regarde aussi Dans les saintes écritures dans Matthieu chapitre 25 Il y a Un vierge séparé en hein? merci il y a donc cinq vierges folles cinq vierges Ce sont deux groupes deux groupes tu es grand prier tous la lampe et oui Parle bien des vierges. Est-ce pas vrai? C'est quand même des femmes, non? Est-ce que vous comprenez? Bien sûr. Cinq sages et cinq folles. Et Alors, quand on nous ramène effectivement, dans les deux que nous avons ici, Esaïe et Apocalypse, nous avons pris Agar et. Et aussi Sarah, femme à voilà, la servitude, effectivement. Donc, esclave et fille, femme libre. Vous voyez la différence, comment les choses se sont passées. Et ne dormez pas, peut-être qu'il y a trop de chaleur. Non, ok. Après, regardez une chose, que nous remarquons, et que nous devons voir comment les choses se sont passées. Quand Abraham était sous le chaînes de Mamré, vous connaissez cela. Trois personnes se sont avancées. Et puis il les a appelés, il n'est passé par outre, effectivement, il a dit, Seigneur, c'est pour ça que tu passes tout près de ton serviteur. Vous connaissez, non Et voilà qu'après avoir mangé, l'un d'eux, c'était pas l'ange quand même, Non, hein? Non, vous savez, l'un d'eux pose la question, où est donc Sarah Pose la question à Abraham, vous comprenez cela et Abraham répond qu'il est là-bas sous la tente et c'est lui qui a posé la question qui dit je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah là ta femme là t'enfant oui, ce qui est merveilleux c'est que mm. Dieu a appelé Abraham vous fatiguez pas maintenant Dieu a appelé Abraham. Et nous avons vu qu'il a jamais changé son nom en Abraham, vous souvenez Et quand il a appelé cet homme ici, il était dans une contrée païenne, évidemment, vous connaissez, la Bible l'a fait sortir. Et cet homme avait sa femme. Vous savez que c'était sa sœur. Ici, c'était donc sa soeur, il avait épousé sa sœur. C'est pour ça que j'ai toujours dit, effectivement, nous nous devons épouser nos sœurs. J'ai me gratte l'oreille. <rire> nous, nous, nous, nous sommes appelés à épouser nos sœurs. Et puis, quand on dit nos sœurs, oui. Euh, oui, nous sommes à épouser nos sœurs. Et, et, et puis, quand on dit bien nos sœurs, ce que je voudrais quand même que vous puissiez bien comprendre. <rire> Nous avons de frères et des sœurs dans le monde entier, qui sont donc nos frères, qui sont donc nos sœurs. Ça veut dire comme ils sont dans le monde entier, dans chaque continent ou planète qu'ils sont, dans chaque continent ou pays qu'ils sont, ils ont un peu coloré en fonction de, des lieux où ils se trouvent. Mais c'est toujours ma sœur. Je n'ai pas seulement des sœurs dans le continent d'Afrique. Est-ce que vous comprenez Amen. Parce que <rire> nous avons tous un seul père. C'est pour ça qu'on vous appelle sœurs, non Alors, ce père-là, notre père-là, il a des enfants partout. Chez les, chez les Indiens, chez les Chinois. C'est pour ça qu'il ne faut pas hein, détester les Chinois. Hein? Oh, c'est chinois avec leurs produits En enfin, fait, bon c'est une façon de parler c'est en fait vos frères vous comprenez donc si j'ai aussi deux sœurs en Angleterre comme des frères aussi en Angleterre ou dans... donc c'est à dire que sur toute la terre c'est pour ça que je ne peux pas comprendre comme ils disent que si moi, je vais épouser ma soeur chinoise, je ne peux pas. Parce que c'est un problème de tectonique, de plaque. Parce que si je vais là-bas, je tombe dans l'autre extrémité. Ça veut dire que c'est non confort. Mais c'est bizarre que nous ayons un même père. Vous voyez qu'il y a des théories qui tombent et qui n'ont pas leur place effectivement dans cela. Juste simplement regardons, parce puisque nous avons quand même ce que Dieu a tourné les regards vers les nations. Pas simplement sur le continent d'Afrique, mais les nations ont choisi du milieu un peuple qui porte un son nom. C'est pour ça que vous aussi, oh, ma fille ne veut pas épouser un sacata. <rire> Alléluia, frère frère, gloire à Dieu, gloire à Dieu, tu es mon frère, je t'aime beaucoup. Et puis dis, je suis Moussakata. Alléluia. C'est ça. Mais c'est comme ça que nous sommes. Ah bon, nous sommes dans notre temps. Donc. Nous avons donc cela, c'est pour ça que vous voyez, vous, j'ai toujours eu à pouvoir dire, Seigneur, pour me conduire dans le prêcher son mari et divorce, il ne m'a pas conduit. Si nous prenons le temps de pouvoir entrer dedans, beaucoup, beaucoup de dogmes vont tomber, frère. Amen. Amen. Bien sûr, frère, on a tellement érigé des choses qui n'ont rien à voir avec les choses de Dieu. Parce que l'homme parle de cela en fonction de ses coutumes. Il va mettre l'accent parce qu'il vient de tel côté chez eux, c'est comme ça. Comme quand on me dit Oui, la place de la femme, c'est toujours où c'est Vous voyez, vous répéter. Et quelqu'un qui se tient derrière la chair pour dire que la place de la femme, c'est où c'est Mais posez-lui la question, dit Mais c'est écrit où d'abord Non, oui, frère. Donc, moi, je veux, moi, je veux vous montrer. Je veux vous montrer dans les scènes d'écriture. Ici, dans la Bible. Hein? la véritable femme comme Dieu la voit. Vous allez me montrer où est-ce que... Regardez, regardez. Oui, oui c'est important mon frère et ma soeur que les gens arrêtent de dire n'importe quoi. C'est nécessaire. Il faut qu'on connaisse l'auteur. Frère, non, ça y est, c'est ça, ça qui est triste. Prenons dans les livres de Proverbe. Proverbe chapitre 31. Nous allons lire avec vous. Voilà. Proverbe chapitre 31. Nous commençons à partir du verset 10. Vous suivez? Qui peut trouver une femme vertueuse Elle a bien plus de valeur qu'elle est. Vous voyez là, on la place. Ce n'est pas un torchon. Est-ce que vous comprenez Je crois que les gens ont perdu la raison. Ce n'est pas un torchon. Il dit, écoutez bien, il dit, « Le cœur de son mari a confiance aussi. Et les produits ne lui feront pas. Elle lui fait du bien et non du mal. » Tout le jour. Écoutez bien. Tous les jours de sa vie, elle fait quoi Elle est dans la cuisine. Ah. Vous comprenez Parce que nous a dit que la place de la femme, c'est la cuisine. Mais ici, on nous montre bien que tous les jours de sa vie, elle s'est procurée de la laine et du lin, elle travaille d'une main joyeuse. Écoutez bien, elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Donc, si tu dois mettre du pain, tu dois aller le chercher est-ce que vous comprenez? Donc, elle doit bien sortir, s'occuper de ceci, cela. Bien. Écoutez bien, elle s'élève elle, elle lorsqu'il est encore nuit, elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ, qu'est-ce qu'elle fait? Du fruit de son travail, écoutez bien, elle plante une vigne, elle travaille! On ne peut pas me dire que ma femme doit toujours être à la maison. Je vais pas dire... Non, c'est dans une femme de pouvoir quand même faire des choses, effectivement. Oui, c'est vrai. C'est nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, frère, c'est ça la, la mauvaise conception. Oh, mais parce que les prophètes, je connaissais un frère qui était. Oui, j'étais. Je l'observais. Il voulait montrer qu'il était vraiment un frère qui connaît le message, qui voulait mettre un pile. Je connaissais toujours les kassaïens aussi, il dit, moi, ma femme, moi, ne va pas travailler parce que la femme ne doit pas travailler. J'ai dit, tu as entendu ça aussi. Oh, le prophète, il a pouvoir montrer que mes sa femme, patati, patata. Alors moi, je ne suis pas prophète. Oui, regardez bien, frère. On dit, oui, ma femme, on va rester à la maison, elle va faire tout. Je dis, gloire à Dieu, parce que je ne peux pas être contre cela, c'est une bonne chose. Est-ce que vous comprenez mais je vous informe que quelques temps après, il n'a pas pu tenir et la femme devait être un travail. Lui, lui, la personne qui me disait ça, je n'ai jamais rien dit. Non, je crois que dans une femme, il y a quand même ce désir de pouvoir faire quelque chose. Tant pour sa maison, temps pour ceci, pour cela. Si vos femmes, vos femmes travaillent, ce n'est pas un péché. Parce que c'est devenu comme ça, une femme qui, tra ah, qui travaille, mais s'il ne travaille pas, s'il n'arrive pas à pouvoir aider. Bon, il y en a de ceux qui vont passer, « ah frère, non, non, non, non s'il vous plaît. Je vous dis ce qui est dans les scènes écritures. en fait, de ne pas vous forger par les démons de pensée. Quand on ne sait pas travailler, on ne sait pas travailler. Mais ce n'est pas une doctrine qu'il faut avoir dans l'esprit, dans la tête. Ah, moi, ah, ici. on nous a dit que la femme ne peut pas travailler, elle ne peut pas travailler. Non, monsieur. Frères et sœurs, nous ne sommes censés pouvoir connaître la vérité et marcher dans la vérité. N'est-ce pas vrai? Maintenant, écoutez bien, nous continuons. Il dit, verset 15 Elle s'élève lorsqu'il est encore nuit, elle donne de la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes. Elle pense à un champ et elle acquiert du fruit de son travail. Elle plante une vigne, elle, elle sent de force serein et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Donc si elle gagne ce qu'elle doit travailler, bon ne vous fâchez pas parce qu'après il y a dit aussi oh, le pasteur, c'est Non, non, non, non, non, non, non, non, non. C'est la Bible. Si maintenant, maintenant je veux que vous compreniez très bien, j'ai pas si maintenant vous ne voulez pas que vos épouses ne travaillent pas, c'est une bonne chose. Il n'y a pas de problème. Mais n'en faites pas un credo ou un tome, que quand tu vois qu'une soeur va travailler, ah, et c'est pas ça à la maison avec ses enfants. Non. Si elle est censée pouvoir travailler, trouver l'occasion de gagner, vous entendez bien, si elle, elle donne du travail à sa servante, si a des servantes, des gens qui vont aider pour les enfants et qu'elle travaille, gloire à Dieu. Amen. Oui. Si toi. Mais ne dites pas que la place de la femme, c'est la cuisine. Non, ça, c'est. Non, non, ça, ça c'est. C'est méconnaître la parole de Dieu. Et il vous parle avec énergie comme c'était en fait sous l'onction de l'esprit de Dieu. Non, c'était. Mais c'est vrai, c'est tout à fait charnel, il n'y a rien des dieux là-dedans frère, que Dieu nous aide. Et vous pouvez, vous pouvez continuer ici, hein. Et, écoutez bien, hein? Et, et, et, et, et on nous dit ici, regarde ce qu'elle peut faire. Elle dit, mais, verset elle pense à un champ, elle acquiert, du son travail, elle plante une vigne. Elle sent ses forces, ses forces, serein et la et, elle a fermé ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe c'était un point pendant la nuit. Elle veille, elle met la main à, à, à, à la, la quenuille et ses doigts tiennent le fuseau. Ça veut dire quoi? Elle travaille, non? Amen. N'est-ce pas, Sœur Mariette Les doigts tiennent la fusion, c'est quoi. Elle fait de la couture. Est-ce que vous comprenez Elle n'est pas là, non, comme moi. Toujours la cuisine. Les foufous, les foufous. Et puis elle va dormir. Le matin, les foufous, les haricots, la viande, et puis... Oh, frère... Mmh, que Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Mais c'est vrai frère Il faut Lisez jusqu'à la fin vous verrez Et puis on nous témoigne Ce qu'elle est effectivement Et tout ça c'est les caractéristiques Vous voulez qu'on continue sur la fin Voilà elle, elle met la main à la quenille Et ses doigts tiennent le fuseau vous comprenez fils de travail que lui a Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent, elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de camoisilles, elle se fait de couvertures. Donc elle travaille. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'ici, avec les anciens du pays, ça veut dire qu'elle respecte son mari, elle parle bien. De... Oui, parce que quand on voit la femme, on voit comment elle considère son mari, on la considère la femme. C'est pourquoi on n'est pas des trous, des des trucs, des non, des trucs, des trucs, des trucs, des trucs, des trucs, des trucs, des trucs, des ce des Verset des quest des qu'il des Elle des quoi des trucs, des Ce des pas des trucs, des trucs, des des des Elle, Elle des mais, mais, mais, mais faire des chemises et de vendre c'est du business quand même voilà, oh soeur, tu fais business mais c'est écrit que Dieu vous bénisse les venons, nous allons prier